Tu as créé le meilleur niveau du monde mais personne n'est au courant Et tu aimerais que le 214 413e meilleur YouTubeur de France le fasse Et ben bah figure-toi que tu es sur la bonne vidéo Publie ton niveau en commentaire Tu peux mettre tous tes niveaux si tu veux Mets entre parenthèses s'ils sont rageants ou non Et je le ferai probablement Mets ton niveau en commentaire Précise entre parenthèses s'il est rageant ou non ou non <rire> Mettez un niveau en parenthèse Putain